Bonjour, euh, nous voilà dans la deuxième journée euh, de la fenêtre thérapeutique que je suis en train de faire. J'ai envie de vous raconter ma nuit. D'habitude, quand je suis en sevrage, j'ai le système des rêves qui se réactive vraiment très très très vite. Euh, et donc, ça m'arrive de faire des rêves extra-lucides plusieurs, plusieurs sur une nuit. Et donc, ce, les rêves extra-lucides, vous le savez, ça me prend énormément aux tripes. Euh, et donc, euh, ici, cette nuit, elle s'est bien passée Il n'y a, pas a pas eu de rêve extra lucide Donc c'est déjà un point positif Maintenant, je pense que le costus indien y est pour quelque chose Parce que je prends le costus indien le matin et le soir Donc du coup, ça me protège un peu en 24 heures Ce qui est déjà pas mal Donc j'ai bien dormi Je me suis réveillée tard Parce que pour moi, le dimanche bah, Je m'octroie quand même une grasse matinée Donc... Voilà, je me suis réveillée tard, euh, je me suis bien réveillée aussi, mieux que d'habitude, euh, un peu plus en forme aussi. Euh, et, euh, et là, pour l'instant, la journée commence, euh, donc j'ai prévu euh, de continuer mes formations, de lire un peu et enfin d'avancer dans mes projets globalement. Voilà, voilà. Euh, quoi dire d'autre euh... Je me sens beaucoup plus en forme en tout cas Beaucoup plus en forme Et aussi euh, ce que je fais régulièrement depuis une semaine le matin C'est de mesurer mon taux énergétique Mon taux énergétique euh, Il est pour l'instant Attendez je vous montre Voilà Donc j'utilise mon pendule C'est un pendule euh, complètement basique, il euh, n'y a, y a pas de risque, c'est de la radiesthésie, il n'y a rien de magique là-dedans, c'est simplement l'énergétique du corps qui vient, euh, qui, qui, qui vient annoncer des réponses par oui ou par non euh, sur un état euh, donné ou pas. Euh, maintenant, moi je l'utilise que pour mon taux énergétique pour l'instant, et j'utilise euh, la planche des unités Bovi qui est ici. Celle-là, elle va de 0 à 50 000. Et c'est pour détecter euh, les plans physiques ici en rouge, les plans énergétiques en vert bleu et le plan spirituel en bleu mauve. Euh, il m'arrive aussi d'être plus haut que les 50 000. Et donc, quand je suis plus haut que les 50 000, J'utilise la planche de 0 à 180 000 qui est ici, donc c'est totalement le spirituel pour tout ce qui est en bleu, l'énergétique en vert jaune et le physique en rouge. Donc voilà, j'utilise ces deux planches-là pour détecter mon taux énergétique. Et ce qui est positif dans mon taux énergétique, c'est qu'en même temps, je travaille avec euh, la carte de conscience humaine de David Hawkins, donc c'est simplement euh, reprendre, euh, reprendre des unités et alors il décrit ces niveaux. Par exemple, ici, moi ce matin, j'étais dans les bleus et je suis dans un niveau d'acceptation et de raison, dans une émotion de pardon et de compréhension, dans une vue de la vie qui est harmonie, harmonieuse et pleine de sens, dans un processus de transcendance et d'abstraction. Euh, et la, et je, enfin, je suis dans une posture de positivité et de dualité euh, J'aimerais bien vous le montrer comme ça Mais, enfin, voilà, hein. rien qu'ici Vous pouvez déjà voir ce que ça raconte Voilà, maintenant je peux vous faire une photo et la mettre en vidéo Mais, enfin, voilà, je, si, vous êtes, si vous êtes curieux, vous pouvez me le demander Je le ferai, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça c'est la carte de conscience humaine de David Hawkins. Et donc, par ces informations-là que je reçois, de fait d'être dans un niveau d'acceptation et de raison, j'ai quand même envie de dire que ça me soulage, parce que le comble de la folie, c'est quand même la perte de raison. Donc le fait que je sois dans l'énergétique au niveau de l'acceptation et de la raison, euh, ça me rassure euh... donc ça me donne un peu un plan d'action par rapport à la journée maintenant je reste quand même vigilante par rapport à mon état psychique parce que je sais que ça peut dérailler euh, en moins de deux euh... maintenant je garde dans la tête que c'est une fenêtre thérapeutique d'une semaine donc j'essaye de me rassurer par rapport à ça en me disant euh, qu'il ne se passera rien et que de toute manière, j'ai toujours mes médicaments à m'apporter. Euh, maintenant, euh, j'ai gardé l'anxiolytique pour garder un certain calme, parce que dans mes crises précédentes, euh, je savais très bien que ça pouvait basculer d'un moment ou un autre. Et donc, il y a un peu cette phobie, cette peur qui reste par rapport à mes précédents ouvrages que j'essaye de maîtriser. Hier, elle était fort présente. Aujourd'hui, ça va. Je suis dans un niveau d'acceptation euh, normal par rapport à mon action. Il n'y a pas de stress quelconque ni quoi que ce soit, donc ça, ça va aussi. Et, euh, et ensuite, euh, ben voilà euh, ce que je peux dire pour euh, cette matinée. Tout se passe normalement, tout se passe calmement. Il n'y a rien d'extravagant à raconter. Euh, voilà, donc euh, je ferai un bilan à la fin de la journée. Et euh, je voudrais remercier les, les 10 nouveaux abonnés sur ma chaîne. Euh, je, je, merci beaucoup pour votre soutien et pour votre aide. Euh, merci beaucoup euh, pour les visionnages que vous avez faits. C'est juste énorme. Euh, ça me touche énormément. Euh, et remercier aussi les personnes qui continuent à me suivre, les personnes qui me poussent à aller de l'avant dans ce, chemin, dans, dans ce cheminement-là. Euh, je vous remercie du fond du cœur. Je vous remercie. Enfin, ici, j'ai des frissons tellement que je suis contente. Donc, euh, enfin, voilà, je voulais juste vous rendre ça. Merci pour tout. Euh, et j'espère que vous continuerez à me suivre, que vous serez toujours de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Euh, et, et, et, à, et à, à tout à l'heure pour de nouvelles aventures salut